Bienvenue à tous, bienvenue aux amoureux de l'abeille et tous ceux qui veulent en connaître plus. Aujourd'hui, on va parler des caractéristiques de la ruche varée. La ruche varée, comme on l'a vu, est idéale pour tous ceux qui veulent faire de l'apiculture en tenant compte du bien-être de l'abeille. Mais quelles sont les caractéristiques de cette ruche Pourquoi elle Elle reprend l'évolution du comportement de l'abeille au fil du temps et lui assure un confort sanitaire. Regardons ça de plus près. Ces dimensions, ni trop grandes, ni trop petites. Trop grandes, les abeilles ne vont pas pouvoir s'assurer de la propreté de la ruche. Oui, les abeilles sont des du fédulogies. Et elles risquent de devoir fournir de gros efforts pour réchauffer la ruche, car elles doivent garder une température constante pour les œufs que l'on appelle couvain. Ensuite, l'abeille naturellement construit au plus haut de la cavité, par exemple dans un arbre elle ira tout en haut puis au fil du temps de ses constructions de la ponte de la reine et du stockage du miel elles vont descendre dans la ruche varée c'est pareil sauf qu'à la différence d'un arbre dans la ruche on peut rajouter un étage pour qu'elle ait toujours de la place et naturellement elle stocke le miel en haut dans les plus vieilles cires c'est dans les vieilles cires qu'on fait le bon miel du coup on récolte les étages du haut sans déranger le couvain et on les laisse fabriquer absolument on y reviendra car ce point est important. Et pour finir, elle assure un confort sanitaire et un confort de travail. C'est-à-dire que le taux d'humidité dans une ruche varée est toujours régulé car il y a une ventilation que les abeilles régulent elles-mêmes selon leurs besoins. Oui, l'humidité c'est une source de maladie, c'est comme chez les humains. Et un confort de travail car les abeilles doivent sécher le nectar pour qu'il devienne du miel tel qu'on le connaît. Cette ventilation l'aide Autrement dit, il s'agit d'une thermoventilation humidité. Ah oui, j'ai oublié, on n'ouvre que très rarement une ruche, sinon on risque de casser cette thermoventilation humidité. Mais là aussi, on y reviendra. La ruche varée, pour faire simple, permet à l'abeille de travailler de manière à respecter le comportement naturel de l'abeille, de lui assurer un confort et l'aide dans son travail et réduit les problèmes sanitaires.